Bonjour les amis. Comme je vous le disais hier donc ce n'est pas parce qu'on fait du scalping qu'on ne peut pas se permettre de faire également de beaux trades beaucoup plus longs de 100 points, 200 points, 300 points. Si vous voyez les marchés aujourd'hui, si vous regardez le DAX et le Dow Jones et eh bien vous voyez ce matin sur le DAX on a eu un mouvement euh, très intéressant même s'il a mis du temps à démarrer. Après vous voyez le, le magnifique mouvement euh, qu'il a fait. Donc ici vous voyez à 8h c'est un petit peu hésité ici et puis euh, c'est bien parti. Donc euh, à ce moment-là euh, vous pouvez profiter de faire des scalps quand vous n'avez pas encore vraiment le sens bien réel dans lequel va partir euh, le trait. Donc vous, vous, faites, vous prenez des, des scalps et vous sortez rapidement mais après vous laissez quand même une chance lorsque vous voyez un mouvement comme celui-ci. Euh, vous voyez on a eu aujourd'hui une très belle volatilité donc vous voyez entre 8 heures et maintenant ben, on a euh, près de 400 points donc une journée excellente aussi bien sur le DAX que sur le Dow Jones donc vous voyez ici donc sur le Dow Jones on a eu la même chose. Donc un beau mouvement qui s'est initié euh, donc à l'ouverture des marchés, il avait déjà donné le sens avant l'ouverture des marchés et puis après donc euh, vous pouvez également prendre des scalps et quand vous voyez vraiment que le marché pousse très fort comme aujourd'hui eh bien euh, vous, vous laissez, vous laissez courir votre position. Hein. Vous voyez ici donc le marché il était déjà dans le sens de, de l'achat donc et puis il a, il a eu une hésitation ici donc un retournement de tendance à l'ouverture des marchés et puis après il est reparti par là, vous voyez de nouveau là euh, près de 350 points donc sur, le, sur le Dow Jones. Donc quand vous avez des journées comme ça et bien vous faites bien sûr des cartons, vous pouvez faire 3% de gains sur, sur votre compte facilement. Donc le scalping c'est la base, le tout c'est de rentrer euh, comme il faut et après vous gérez votre position. Donc vous voyez ici j'ai encore une position ouverte euh, ici avec un stop loss au-dessus donc euh, du point d'entrée. Donc euh, vous gérez à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à gérer euh, votre trade pour euh, voir jusqu'où il pourrait aller. Donc euh, vous voyez ici vous allez sur des unités plus grandes et vous voyez un petit peu comment est la configuration. Vous utilisez les indicateurs que je vous explique dans mes formations pour bien gérer votre trade et savoir où prendre vos gains intermédiaires et puis vous laisser le marché partir. Donc ce n'est pas parce que vous faites du scalping que vous ne pouvez pas faire du day trading. Là je suis en train de trader depuis ce matin donc euh, c'est toute la journée qu'on peut trader quand on a des marchés comme ça on en profite. Il y a d'autres journées où c'est moins utile ou bien des journées où on on voit que le marché hésite et eh bien on trade un peu moins mais quand on a des journées comme ça avec une forte volatilité et des beaux mouvements comme ça, bien on en profite. Peut-être que le marché va redescendre maintenant donc on, a, on peut continuer à analyser ça. Mais pour le moment vous voyez là avec Ishimoku on est toujours euh, au-dessus du nuage. On a les, les belles, la belle tendance haussière ici donc on est sur le 1 minute ici, vous voyez. Vous analysez ça, vous utilisez les indicateurs euh, que je vous donne dans mes formations et vous faites à ce moment-là des cartons tout en apprenant le scalping mais en, en pouvant faire des, des trades beaucoup plus grands. On verra jusqu'où va le marché euh, cet après-midi. Euh, donc euh, maintenant il est ici 16h15 donc euh, chez vous en France il est euh, 17h15. Donc euh, les marchés américains restent ouverts euh, plus longtemps, on va voir ce qui va se passer. Mais euh, parfois ça continue de monter, parfois pas. Le tout bien sûr est de, de bien gérer cela. Parfois vous pouvez également renforcer vos positions. Vous avez de toute façon déjà engrangé des gains sur votre journée. Donc vous, vous pouvez vous permettre de prendre des petites pertes, prendre des petits risques. Donc euh, tout ça vous apprenez à gérer et c'est pour ça qu'une formation comme celle que je vous donne eh bien ça vous permet de faire euh, des gains importants lorsqu'on a des journées avec euh, des beaux mouvements comme ce qu'on a actuellement. Donc DAX et Dow Jones comme je vous disais donc vous tradez le DAX et le Dow Jones, vous ne devez pas chercher d'autres marchés, c'est plus que suffisant. Euh, le DAX le matin donc à, à 8h vous pouvez trader le DAX même avant l'ouverture des marchés c'est possible aussi de vous positionner, de prendre quelques petits trades. Et puis après ben vous voyez quand, quand les traders se mettent à, à prendre des beaux trades et eh bien vous êtes dans le mouvement, et vous pouvez profiter ainsi de journées euh, fantastiques comme celle d'aujourd'hui. Donc on ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer euh, pendant une journée, ça peut être une journée plus ou moins intéressante. Mais bien sûr vous avez parfois des journées où vous pouvez cartonner comme aujourd'hui. Donc faites vos analyses, utilisez des méthodes qui ont donné leurs preuves comme celle que, que je vous enseigne et à ce moment-là vous verrez que le trading c'est relativement facile quand on a une bonne méthode et quand on apprend à faire du scalping. Bien sûr on peut prendre des petits trades mais aussi des grands trades comme aujourd'hui. Voilà j'espère que vous appréciez mes vidéos, je vous en enseignerai encore d'autres choses, je suis en train de travailler encore sur la suite de mes formations. Donc vous pouvez déjà vous enregistrer et acheter mes formations au scalping qui vous permettent donc de faire du scalping mais également des très beaux trades comme ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Voilà j'espère que vous appréciez ma vidéo, mettez un pouce bleu vers le haut, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça me fait plaisir de vous enseigner ce que je connais de vous montrer comment on peut profiter donc de mouvements importants et intéressants comme, comme des journées comme, comme aujourd'hui. Donc on est sur, sur des plus hauts historiques donc on va voir si on va les casser euh, en tout cas euh, ce sont des, des journées comme, comme celle d'aujourd'hui où on apprécie vraiment de maîtriser une bonne méthode de trading et de pouvoir donc euh, gagner de l'argent sur les marchés. Voilà je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. À bientôt, au revoir.